Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir comment publier euh, un cours réalisé avec Scénarii sur la plateforme euh, Moodle ou cours en ligne pour euh, Paris-Ouest-Nanterre ou enseignement à distance. Après avoir donc conçu votre cours, vous avez besoin de publier votre cours en version soit mobile, soit web, soit papier. Je vais donc aller dans mon support euh, mon espace je vais faire un clic droit créer un item je vais donc ajouter un item support web dans un premier temps je vais donc créer l'item je vais faire un glisser déposé de mon module sur euh, cet item euh, mettre les informations sur euh, la version ça peut être un semestre 2 euh, la date de publication on peut dire le mois et l'année Euh, le copyright, euh, pour moi, ça peut être soit l'enseignant le, euh, ou bien les enseignants. Une image d'illustration de page d'accueil. Je vais peut-être prendre cette image-là pour l'accueil. Les type de contenu, publier les questions, etc. Vous allez faire en fonction de vos besoins. j'attire votre attention depuis le scén euh, scénario 4.1. On a la possibilité d'ajouter un menu un, un modèle de recherche aux étudiants en choisissant donc euh, sur euh, recherche je vais donc choisir menu filtrer je fais donc enregistrer après avoir fait les choix que vous voulez si vous voulez publier les exercices de les réponses exercices vous dites oui si vous voulez publier euh, les vous faites tous vos choix dans cette page sinon par défaut il n'y a pas de publication donc, je vais donc, vous faites donc euh, tous les choix qui vous semblent importants. Est-ce que vous voulez des, le glossaire Est-ce que vous voulez les abréviations Est-ce que vous voulez etc. etc. Par défaut, c'est rien. C'est vous qui choisissez donc soit oui ou non. Je vais donc aller sur la publication euh, web. Dans un premier temps, je vais commencer par la publication euh, score. Je vais donc générer le fichier. Fichier score. Je prends le, le packaging SCOM 2004. Je vais mettre le titre et le code unique du module. Je vais donc générer à nouveau. Je vais télécharger et l'ajouter sur le bureau. Je vais donc enregistrer sur le bureau. Je fais la même chose pour le web. Je vais donc euh, choisir l'achat graphique pour nous Paris-Ouest, je vais donc générer la version, la publication web, je vais télécharger et la stocker aussi sur le bureau, enregistrer. Idem pour la version mobile, j'ai choisi l'achat Paris-Ouest, je vais générer. Et la télécharger et l'enregistrer aussi sur le bureau. Après avoir publié euh, et arrêter tous les fichiers sur euh, mon ordinateur, je vais donc me connecter sur la plateforme cours en Ligne, euh, courant Ligne.ut-paradis.fr. Je vais donc euh, me connecter, mettre mes identifiants et aller dans le cours dans lequel je dois donc ajouter le, euh, les différents modules que j'ai publiés. Je vais donc par exemple dans ce module, je vais donc activer le mode édition. Après avoir activé le mode édition, je vais aller dans la partie du cours où je vais donc ajouter euh, les, les, les activités ou bien les ressources. Bon, je vais ajouter sur cette première partie. Je vais donc ajouter une activité ou une ressource. Dans un premier temps, je fais donc l'activité score. Ajouter. Je fais donc euh, ajouter. Je mets le titre pour mon cours. Les informations. Et je vais donc aller chercher le fichier que j'ai enregistré sur le bureau qui s'appelle cours 1. Je vais le déposer. Après avoir déposé le score, il ne demande pas de, de paramétrage particulier. Euh, pour l'instant, certains enseignants peuvent choisir de ne mettre que objet d'apprentissage au lieu de note, la plus haute que moi je vais choisir pour l'instant, que je trouve intéressant aussi, enregistrer et revenir au cours. Je vais donc consulter ma ressource que je viens de créer. Cette page que, euh, qui s'affiche du rapport, n'est accessible qu'aux enseignants. Les étudiants ne voient pas cette page. Je vais donc entrer. Et je peux donc consulter mon cours avec euh, l'image que j'ai choisie pour la page d'accueil, etc. Je vais donc consulter. Je peux donc consulter donc mon cours. L'un des avantages donc des scénarii, est de scénario, c'est de... L'un des avantages de, du modus com, c'est que l'étudiant peut prendre des notes dans les différentes parties du cours avec ce petit crayon qui s'affiche qui lui permet donc de se faire des notes sur le cours qu'il peut donc euh, revoir plus tard. Et toutes ces informations sont sauvegardées. De plus, depuis le scénario euh, 4.1, l'étudiant peut faire des recherches dans la ressource et aller directement dans la partie du cours qui traite ou qui cite le plus l'information qu'il recherche. Donc, euh, ça le permet donc de réviser. Ça peut être intéressant pour aller facile, rapidement sur certaines parties du cours. Ok. Voilà donc pour la version euh, SCORM. Je vais donc maintenant ajouter la version euh, web. Dans la version web, je vais donc ajouter une activité ou une ressource. Et maintenant, dans le menu, choisir fichier et non pas SCORM. Je vais donc choisir fichier. Je vais ajouter le nom du fichier, une description et aller donc déposer le fichier. Parcourir. Je vais donc choisir génération web pour la publication web et déposer le fichier. Pour la version web, il y a des paramétrages à faire en plus. Je vais donc d'abord cliquer sur le fichier que j'ai déposé. Je vais le décompacter. Après l'avoir décompacté, il faut que je spécifie le fichier principal. Je vais donc cliquer sur « index.html et dire « Spécifier comme fichier principal ». Et après, aller dans « Apparence et dire « Je veux qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ». Je vais donc enregistrer et revenir au cours. Je vais donc consulter la version Web. Et dans la version Web, je peux commencer le module avec toutes les informations comme tout à l'heure. Et je peux faire des recherches aussi. Je peux faire des recherches et aller directement sur la partie du cours qui traite des informations correspondant aux mots-clés. Je peux consulter les différentes en utilisant euh, ces euh, navigations. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas le bouton pour prendre des notes. Donc, euh, sur les versions web et mobile, la plateforme ne collecte pas, n'enregistre pas les informations liées à la navigation de l'utilisateur. Je vais donc revenir pour ajouter dans la version mobile. Sur la version mobile, je vais choisir toujours « Fichier » et vous pouvez donc anticiper que les étapes seront aussi les mêmes pour la version euh, mobile je vais donc ajouter le titre le titre une description et après déposer dans mon fichier parcourir donc pour le mobile je vais toujours qu'il s'appelle Web mobile à la fin qui me signale donc c'est la version web pour mobile. Je vais donc euh, ouvrir le fichier et le déposer. Après la devoir déposer, il faut comme tout à l'heure le décompacter. Et après avoir décompacté, je vais spécifier, comme tout à l'heure, le fichier index comme fichier principal. Et enfin, je vais aller dans Apparence et dire Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Après, Enregistrer et revenir au cours. Je peux donc consulter la version mobile et voir que tout se présente bien avec le, la charte graphique pour le mobile. Je peux refermer donc et venir pour la dernière étape qui est donc la publication papier. Comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit dans mon espace, créer un item, que je vais appeler donc euh, support papier, créer. Et après, faire un glisser déposé de mon module. En mettre les informations, la collection, version comme tout à l'heure. Je peux mettre euh, comet, S2, la date, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la même chose. Et sur euh, cette version 4.1, on peut désormais faire... publier le contenu dans des liens les grandes contenus qui sont liés. Si vous avez fait des, des, des renvois vers un grand contenu, ils peuvent maintenant être ajoutés en annexe. Ce qui n'était pas le cas dans les autres éditions. Je vais donc « Publier ». Dans « Publier », je vais donc choisir la charte Paris OS. Soit pour euh, la version euh, ODT, qui est donc éditable, soit pour la version euh, PDF, si vous voulez directement avoir le PDF. Je vais donc générer le PDF de télécharger et l'ajouter donc euh, sur mon bureau, enregistrer. Après l'avoir voix enregistré, je vais donc euh, ouvrir le dossier mon, sur euh, sur mon, euh, ma plateforme dans mon cours Lorsque je suis en mode édition qui est bien actif, je peux bien sûr faire euh, un glisser-déposer de mon fichier directement. sur l'espace court modifier et enregistrer. J'ai donc la version papier. Bon, vous pouvez toujours passer par ajouter une activité et choisir fichier pour le fichier PDF aussi. En dernier, deuxième chose, c'est pour scénario a quand même cet avantage que vous pouvez donc publier des contenus qui s'adaptent en fonction de des audiences ou euh, que vous pourrez avoir des contenus sp euh, spécifiques. Imaginons que dans mon premier, dans la publication, je veux, je, je veux juste publier euh, certaines parties du cours et pas d'autres. Avec cet outil d'exclusion, je peux donc choisir, je dit, que l'introduction ne sera pas publiée, euh, la première division ne sera pas publiée, ainsi de suite, ainsi de suite. Je fais tous mes choix et après, dès que j'enregistre, et je choisis de publier. Ce ne sont que les informations qui n'ont qui pas de croix qui seront donc publiées. Ainsi de suite. Donc, euh, avec Scénario, vous pouvez donc choisir de publier une partie du cours, l'ensemble du cours ou bien quelques éléments du cours. Je vous remercie donc pour euh, votre attention. À bientôt pour d'autres tutoriels.